Franchement je peux pas vivre sans BU, <rire> c'est bizarre de dire ça comme ça mais, mais euh, enfin, depuis le début de mes études euh, j'en suis euh, quand même je pense à la moitié de mon parcours professionnel. Je ne peux pas vivre sans cet espace qui me donne accès à l'information. J'ai été amenée à travailler avec un collègue de l'université de Strasbourg qui est documentaliste et je pense qu'il y a un regard que le documentaliste bibliothécaire va apporter à l'enseignant-chercheur, une ouverture, une connaissance des espaces qui ont changé hein, quand on regarde quand même le paysage international des bibliothèques qu'on appelle beaucoup aujourd'hui des learning center. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on peut trouver un tas d'informations. J'utilise euh, beaucoup les moteurs de recherche Internet, mais ce n'est pas la même information. Une information euh, fiable, scientifique, qui a été validée, où je n'ai pas besoin de faire ce travail de validation de l'information, qui a été classée, ordonnée. Il enfin, y a quand même un, un tas de gens qui ont travaillé, qui nous ont mâché le travail pour pouvoir accéder à une ressource que je vais pouvoir utiliser directement. voyez, oui, c'est ça qui me manquerait. Toutes ces personnes, finalement, qui travaillent euh, à notre service, je crois que c'est ça qui me manquerait.